Alors Digital Synergie c'est un prix de l'innovation autour de l'expérience client que j'ai le plaisir d'organiser avec le BG et GFI depuis quelques années maintenant. C'est un prix qui vient vraiment récompenser les projets les plus innovants qui viennent transformer la façon dont les marques adressent leurs clients. Avec cette année une grosse nouveauté puisqu'on a choisi de remettre deux prix, un prix en catégorie B2B et un prix en catégorie B2C. Euh, ce qui nous a permis voilà, de mettre un peu en lumière la transformation qui s'opère dans le B2B aujourd'hui avec beaucoup de, de sujets très intéressants euh, qu'on a pu euh, analyser, comparer. Euh, L'autre point, je pense, qui a été un petit peu saillant cette année, c'est que on a eu finalement, euh, on a étudié 17 projets avec une communauté d'experts du digital qui nous ont aidés à, à comparer et analyser les valeurs ajoutées de ces différents projets. Mais on a fait le constat qu'on était beaucoup dans des projets portés par des grands groupes, euh, et finalement moins euh, des, euh, des start-up, euh, comme on le voyait dans les années précédentes, ce qui nous laisse penser que ça y est, les grands groupes ont fait le virage euh, et savent porter eux-mêmes euh, en entrepreneuriat des innovations euh, extrêmement intéressantes sur le marché.